God,

présence encore ce soir, Seigneur nous t'adorons, Seigneur nous t'élévons, Père nous exaltons ta grandeur, nous exaltons ton autorité, nous exaltons ta puissance, nous exaltons ta divinité, Père, Dieu de tous les âges et de tous les temps, reçois l'honneur El Shaddai, reçois la puissance et la majesté, Papa, reçois la grandeur ce soir encore,

toi qui es le Dieu bon, Toi qui es le Dieu parfait, Toi qui es le tout-puissant. Seigneur, ce soir, nous, nous nous approchons de Toi, Père, nous nous approchons de Toi d'un cœur ouvert, d'un cœur sincère devant ta majesté souveraine, ô oh Dieu, dans l'assemblée de te racheter, Père éternel, où tu triomphes en gloire, en majesté, en dignité, en puissance et en autorité, précieux Saint-Esprit.

Ce soir, nous bénissons ton règne absolu, ton règne de gloire, ton règne d'autorité, ton règne qui rend toutes choses faisables, ton règne qui amène le ciel à s'incarner sur la terre, à se manifester sur la terre, ô oh Dieu de gloire. Nous invitons ton règne ce soir, nous invitons ton règne ce soir, Père, nous invitons ton règne ce soir, Père.

Que ton règne vienne, ô oh Dieu, que ton règne vienne, Seigneur. Tu nous as promis, Jésus, d'amener ton règne lorsque nous t'invoquons et nous prions, Seigneur. Que ton règne vienne ce soir, que ton règne vienne ce soir, afin de toucher nos cœurs, de toucher nos cœurs et nos vies, ô oh, Père. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur.

Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne Seigneur, que ton règne vienne Seigneur, que ton règne nous conduise oh Dieu à entrer dans ta volonté en ce soir

par rapport à ce que tu veux nous voir comme sujet d'intercession, Seigneur. Que ton règne nous conduise dans la prière, que ton règne nous conduise dans l'adoration, que ton règne nous conduise, au oh Dieu de gloire, à aspirer à ta volonté, au oh Dieu, et à prier selon ta volonté, Seigneur de gloire. Nous nous recommandons à toi seul ce soir d'aigne régner dans toute ta splendeur, dans toute ta majesté

dans toute ta puissance, dans toute ton autorité. Seigneur, viens nous remplir, viens nous remplir du précieux Saint-Esprit. Toi qui as dit dans ta parole, ne vous enivrez pas de ce de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis de l'Esprit Saint ce soir.

Que nous soyons remplis de l'Esprit Saint ce soir. Que nous soyons remplis, remplis de l'Esprit Saint ce soir. Yanderobosa, remplis de l'Esprit Saint ce soir, remplis de l'Esprit Saint ce soir. Nous avons besoin de toi.

Nous avons besoin de toi, El Shaddai. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, le Dieu de prodige, le Dieu de miracles, le Dieu de toute suffisance. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ton toucher céleste, de ton toucher divin, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous aspirons après toi, ô oh Dieu, que personne ne soit égal, ô oh Dieu, qu'ensemble

dans présentiel et connecté, en différé ou en direct, que nous puissions entrer dans le sang des saints, entrer dans le sang des saints, entrer dans le sang des saints expérimenter ton toucher, expérimenter ta présence, expérimenter ta gloire, expérimenter ton règne, expérimenter ta puissance et répondre,

et la boule, et la de la Sante. et la et la et la main, la la la la main, la

Merci, Saint-Esprit de Dieu, merci de souffler un souffle, un souffle d'autorité, un souffle d'autorité au milieu de nous, un souffle d'autorité au milieu de nous, un souffle d'autorité au milieu de nous, que celui qui se sentait courbé puisse se redresser, que celui qui se sentait affaibli et amoindri puisse se redresser. Au nom puissant de Jésus, nous voulons prier sous l'autorité et avec l'autorité que

tu nous as donné, nous voulons prier dans l'autorité que tu nous as donné oh Dieu, un souffle d'autorité, un souffle d'autorité et de pouvoir soit manifeste au milieu de nous Seigneur merci de répandre l'onction. merci de répandre

merci de reprendre l'onction toi qui nous as dit dans ta parole je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire et rien ne pourra vous nuire, et rien, ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire nous prenons cette position d'autorité en toi nous prenons cette position d'autorité en toi quel que soit au oh Dieu les paroles méchantes les paroles de dénigrement, les paroles de rabais et de rejet

que nous aurions entendu oh Dieu, et qui nous ont affectés dans notre intérieur intérieure, oh Dieu, et qui nous empêchent de, de manifester cette autorité, de vivre pleinement dans l'autorité que tu nous as donnée en Christ. Nous brisons les effets de ces paroles dans le nom précieux de Jésus. Nous brisons les effets de cette parole dans le nom puissant de Jésus.

Nous brisons les effets de ces paroles dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Rebo sante lémosa. Dans le nom précieux de Jésus. Reba bobo sete. Mere do sita la maïka. Rabba bobo sante lémosa. I kero sita la maïka. Reba bababa maïka. Mere sita sita Reba

Réba baba baba, Réba baba, Réba

Merci de remplir nos cœurs. Merci de remplir nos cœurs. Merci de remplir nos cœurs d'espérance et de joie. D'espérance et de joie. Merci de remplir nos cœurs dans le nom précieux de Jésus. Merci de remplir nos cœurs dans le nom précieux de Jésus. Merci de remplir nos cœurs d'espérance et de foi. D'espérance et de foi. D'espérance et de foi. Afin de brandir ce soir encore les promesses merveilleuses que tu nous as données en Jésus

re ma ya de vi

Maria de et te et te te reba

il te cherche dans la maïka, maïa derrière bosse t'es le maïka. Rabababababiko dans la maïka, oh non puis-je en dechirer, dans la maïka, oh non puis-je en dechirer. Rebo sa t'es le mal assis, rababababababika, il est dans la maïka assis, oh non puis-je en Tu as dit Seigneur, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force.

D'amour et de sagesse. Un esprit d'amour, de force et de sagesse. Un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et pas un esprit de timidité. Pas un esprit de timidité. Pas un esprit de timidité. -e ni de découragement, ni de confusion. Nous avons reçu un esprit d'amour, de force et de sagesse. Conduis-nous ce soir, oh Dieu

dans la révélation de ta parole et de tes promesses au Dieu que nous allons promis ce soir encore au oh Dieu de sa mère rempli, rempli, rempli Ariadosa, Maria Terebosate, Meredosita Ramana Shika Rababa Ikorodosete Nemanashika, Rabosa Tekerodosita Meredosita Namaika Rababa Ikorodosita Meredosita na nous

remporter des victoires ce soir, nous voulons remporter des victoires ce soir sur l'ennemi de nos âmes ô Dieu, nous voulons remporter des victoires ce soir sur l'ennemi de nos âmes ô Dieu, nous voulons remporter des victoires ce soir sur l'ennemi de nos âmes ô Dieu, sur l'ennemi de nos âmes, au Dieu, nous appelons ô Dieu, nous appelons ta grâce, nous appelons ta grâce, nous appelons ta grâce, nous appelons ta grâce pour triompher au Dieu. pour

Triompher, ô oh Dieu, nous appelons ta grâce pour triompher, ô oh Dieu, nous appelons ta grâce pour triompher, ô oh Dieu, pour triompher, ô oh Dieu.

Pour triompher, oh Dieu, Ré-Abo Sante, Mate Kérodo Maria Doseté Nemaïka, Ré-Bababa Baba Marika, Re abo Sante Nemaïka, Ré-Bababa Gloria Doseté Nemaïka, ré Re Site Nema Masate, sante, Abondance de vie en toi, Seigneur, Abondance de vie en toi, Seigneur, rabai Dosete, Miro Dosete.

Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu as dit dans ta parole Or, oh, le Seigneur, c'est l'esprit, là où est l'esprit du Seigneur, la reine de la liberté. Or, oh, le Seigneur, c'est l'esprit, là où est l'esprit du Seigneur, la reine de la, oh, la, la liberté, la liberté dans ta maison, la liberté dans ta présence, la liberté.

Liberté la liberté dans ta présence, Shalal.

La liberté dans ta présence, la liberté dans ta présence, la liberté dans ta présence sainte, dans ta présence redoutable, dans ta présence sainte. La liberté de prier, la liberté de crier à toi ce soir, la liberté de manifester la foi et l'espérance au Dieu de s'attendre à toi

et opérer avec toi ô Dieu dans le nom puissant de Jésus Rabo santeen en enosita mettez coro dosita naika raba coro dosete mira dosita na bana sete ramaiko dosite naika raba raba raba naika loro sete nemosete mike de ronosita na bana sete e que ronosita naika raba coro dosete nemana sete

Elvia do do nous avons besoin de ça, ô oh Dieu. Nous avons besoin de ce toucher spécial de ta part ce soir, ô oh Dieu. Nous avons besoin de cela, Elohim. Re modo sita nemo saia. Ra pa pa do satene maika. Mere do sita mana sete. Eve no mana sante. Mi maika.

Oh Seigneur, merci de régner, oh Seigneur, merci de régner, oh Seigneur, merci de régner. Oh, Seigneur, merci de régner.

Merci de régner ce soir, ô oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus Christ, dans le nom puissant de Jésus Christ. Merci de régner ce soir, ô oh Dieu. Merci de régner ce soir. Merci de régner ce soir, ô oh Dieu. Merci d'appeler un peuple, un peuple victorieux, un peuple de vainqueur, ô oh Dieu. Un peuple puissant, un peuple glorieux, ô oh Dieu. Merci de régner ce soir. Merci de régner ce soir.

Ce soir, merci de régner ce soir au nom puissant de Jésus, au nom puissant Rebossa tenemosa, Maderebossi Ténémaïkerio, Rekerodos et Ténémaïka, Meredosita Namaïkoro dosita, Minderecorio dos et Ténémaïka.

Mare dosita namanacete, ikarodosita namaika, rabosate keredosita, mira dosete nemanacete. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de, Saint de, Saint de Dieu. Au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mare dosita n'amai

Rebo c'était Alléluia, Alléluia. Bien, bienvenue, bien-aimés du Seigneur. Nous allons méditer rapidement quelques deux, trois choses avant d'entrer dans, dans un temps de prière non-stop. Avant d'entrer dans un temps de prière non-stop. Ce soir, nous prions concernant notre autorité en Christ, la position d'autorité que nous avons reçue en Christ.

Nous avons une position d'autorité en Christ. Si nous prenons le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 6, Éphésiens 2, verset 6, Éphésiens 2, verset 6, Éphésiens 2, 2, verset 6, la Bible dit ceci, on peut même commencer au verset, au verset 4, « Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés,

nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et cette position dans le lieu céleste en jésus -Christ.

Dans Ephésiens 1, 21 à 23, Paul nous dit « Au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. » Dans le monde à venir. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous fait comprendre que

Lorsque le Seigneur nous a appelés en Christ, le Seigneur nous met dans une position, dans une position d'autorité, assis avec le Christ, dans une position d'autorité. Le même apôtre Paul a dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ».

La première fois qu'on a parlé du terme de création lié à l'homme, c'est lorsque le Seigneur a créé Adam. Lorsque le Seigneur a créé Adam et sa femme Ève, la Bible nous dit que le Seigneur les a placés à Éden, qui était à l'est du jardin, à Éden. Et il leur a donné la peau, la responsabilité de cultiver, de garder Éden, de fructifier, de se multiplier.

Mais en créant l'homme, Dieu l'a placé dans une position. La position, c'est en Éden, qui était à l'est du jardin. Et la même façon, lorsqu'il nous a créés en Christ, en Christ, nous sommes une nouvelle création, comme il avait fait à Adam, nous aussi, il nous a placés dans une position d'autorité. Cette position, c'est en Christ. Voyez-vous, Adam a éteint,

il était le roi de la création. C'est à partir de ce quartier général d'Éden que Adam pouvait gérer la création, dominer sur la création, triompher sur la création. Et vous remarquerez que lorsque Satan est venu et a séduit Ève, a séduit Adam, qu'est-ce que le Seigneur a fait Il a déclaré des paroles sur l'homme, sur la femme et sur les serpents. Il a fait sortir l'homme d'Éden.

Il a fait sortir de la position d'autorité dans laquelle il avait placé. Et automatiquement, étant sorti dans cette position d'autorité, la mort est venue, le mal est venu, le malheur est venu. Et pour que nous puissions de nouveau opérer en tant que roi de la création, le Seigneur, en nous créant, il nous a replacés ou placé dans une position en Christ. C'est la même position d'autorité que Adam avait.

Mais notre position d'autorité est supérieure, largement supérieure à la position d'Adam parce que la position d'autorité d'Adam ne lui donnait action que sur la terre.

Cultiver, multiplier, garder, ne nous, nous donnons autorité que sur la terre, mais pas sur le plan spirituel. Mais nous en Christ, le nouvel Adam, l'autorité dans laquelle nous sommes, nous donne la, la, la, le pouvoir d'opérer sur la terre et d'opérer également dans le lieu céleste.

Parce qu'il nous a placés, selon Paul, dans le lieu céleste, au-dessus de principauté, au-dessus de pouvoir, au-dessus d'autorité, au-dessus de tout nom. Donc nous sommes au-dessus du diable. C'est pour ça qu'il pouvait dire « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire parce que vous êtes dans une position d'autorité. »

pour commander aux éléments de la nature et pour commander également aux éléments célestes. Telle est notre position en Christ. Et tant que nous n'opérons pas dans cette position-là, tant que nous pensons que l'ennemi est au-dessus de nous, tant que nous pensons que les circonstances sont au-dessus de nous, parce que l'ennemi de nos armes, pour nous déstabiliser dans notre position d'autorité, il utilise les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie,

il vient nous présenter les circonstances contraires à notre bonheur pour nous faire comprendre, voilà, toi, tu n'es pas, tu n'as aucune autorité, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas agir. Voyez-vous, c'est l'exemple de comment il a agi dans la vie d'une personne pour le faire douter de ce qu'il était. Dans Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, c'est l'histoire de Gédéon, au verset 11, de la Bible nous dit,

puis le messager du Seigneur vient s'asseoir sous les terrains de d'Euphras, qui appartenait à Joas d'Abiérite. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le messager du Seigneur lui apparaît et lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Voyez, le ciel voyait Gédéon comme un vaillant guerrier. Dieu l'a placé dans une position d'autorité, un guerrier, pour conquérir. Gédéon lui dit, pardon mon Seigneur.

Mais si le Seigneur était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent Le Seigneur nous a-t-il pas fait monter l'Égypte Maintenant, le Seigneur nous a délaissés et nous a livrés à Madian. Le Seigneur se tourna vers lui et dit Va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Il répondit Pardon, mon Seigneur.

Mais avec quoi sauverai-je Israël Ma famille est la plus faible en Manassé, et je suis le plus petit de ma famille. Alléluia Lorsque j'ai reçu cette parole, c'est ce verset qui m'a le plus frappé. J'ai dit Je suis ma famille et la plus faible en Manassé, je suis le plus petit dans ma famille. Dieu le voit, vaillant guerrier. Tu es dans une position d'autorité en Christ.

Vous et moi, nous sommes dans cette position-là. Dieu nous voit triomphant sur l'ennemi, sur les circonstances de la vie. Tôt ou tard, nous régnons. Mais nous-mêmes, lorsque nous, nous, nous ignorons cette position dans laquelle nous sommes, lorsque nous déconsidérons le fait que nous pouvons tôt ou tard opérer sur les circonstances de la vie, nous allons commencer à confesser les circonstances contraires à nos vies,

et de là nous faire déchoir nous-mêmes de la position d'autorité dans laquelle Dieu nous a placés. Ma famille est la plus petite. Ma famille est pauvre. Je ne suis pas connu dans le pays. Je suis rien. Je ne peux rien. Il me manque ceci. Il me manque cela. Il me manque ceci. Dieu le sait.

Mais ce n'est pas ça qui a amené Dieu à déclarer que nous sommes en Christ. Nous pouvons marcher sur les serpents et les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu l'a déclaré avant que nous puissions poser des actes quelconques. Dieu a déclaré ce que nous sommes. Ce que nous sommes en Christ. Voyez-vous, même j'ai une, une, image, une image qui me vient d'un presse en Angleterre.

Le prince en question en Angleterre, il s'est retrouvé dans une boîte de nuit, étant jeune, en train de danser, mais il portait l'habit avec une croix d'une puissance ancienne. On l'a photographié et on a mis ça dans les différents journaux et ça a créé un scandale. Pourquoi Parce que le prince, de un, il ne pouvait pas s'enivrer et de deux, il ne pouvait pas porter un habit avec cette croix-là à cause de sa position

à cause de sa position. Dès lors, nous, dans cette position en Christ, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Il y a des choses que nous pouvons refuser parce qu'il nous a donné le pouvoir. Et c'est un refus continuel. C'est un refus continuel. À chaque fois que les éléments dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, sont contraires à notre bonheur, à notre espérance, à la vie que le Seigneur nous a promise, nous avons le droit de refuser.

Nous avons le droit de dire, non, je ne veux pas ça dans ma vie. Je ne veux pas ça dans ma maison. Opère dans l'autorité que tu as reçue. Personne d'autre n'opérera à ta place. Opère dans l'autorité que tu as reçue. Dans l'autorité que tu as reçue de commander aux circonstances de la vie. Et quand le Seigneur a pris Gédéon, Gédéon a voulu amener une grande armée.

Le Seigneur l'a mené à sélectionner que 300 personnes pour lui dire dans cette affaire, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est moi qui va te diriger. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans cette position d'autorité et que nous déclarons ce que nous sommes en Christ, l'onction du Saint Esprit nous remplit encore et l'onction opère. Ça libère la puissance de Dieu parce que ça mène à un état de foi et d'espérance.

Le Saint-Esprit n'opère pas là où il n'y a pas la foi, là où il n'y a pas l'espérance, ça bloque la manifestation de la puissance de Dieu. Même le Seigneur Jésus n'a pas pu faire des miracles dans des villes parce que la foi n'y était pas.

Lorsque nous reconnaissons cette position, malgré les circonstances difficiles, nous en témoignons que ce que cela va faire, ça va repousser notre foi, ça va nous donner l'espérance et la puissance de Dieu. L'action du Saint-Esprit va commencer à traverser et à appuyer nos paroles, à donner du poids à nos paroles et à donner une puissance de destruction à nos paroles. Dans la position d'autorité.

Alors, bien aimé, nous allons prier dans cette position d'autorité. Ne sois pas faible. Quelles que soient les circonstances de la vie, lève-toi, déclare. Déclare des choses sur ta vie. Déclare des choses sur ta famille. Refuse les circonstances contraires. Bandis les promesses de Dieu. Quel que soit ce que je vis aujourd'hui, je sais que le lendemain sera meilleur parce que tu m'as donné des promesses et je m'y accroche. Et en tant que tel, je vais opérer dans ces promesses. Déclare-le

déclare-le. Voyez le Seigneur Jésus. Le diable vient le tenter. Il est écrit. il tous les royaumes de la terre. Le Seigneur Jésus est resté ferme dans sa position d'autorité. Je te dis, je, tu ne tenteras pas. L'homme ne vivra pas de seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Même à la croix, lorsqu'il est nu à la croix, dénué de tout, à la croix, le Seigneur Jésus commande

il ouvre la porte du ciel à un brigand, à sa droite. Même à la croix, il savait qu'il était toujours en position d'autorité. Mais il s'est dépouillé temporairement pour payer le prix de, du rachat de la rédemption. Même dans un temps de difficulté, n'oublie pas ta position en Christ. N'oublions pas notre position en Christ. Et cette position en Christ nous donne la, la capacité et l'obligation de parler aux circonstances de la vie. De parler

ne pas se taire, de parler, de parler, de commander, parce que les choses, nous les commandons avec la parole. Dieu a créé avec la parole et il nous a donné la capacité aussi de créer avec la parole. Alors, bien-aimés du Seigneur, ensemble, en présentiel, nous connecter, nous allons nous lever et prier, prier, prier, prier, prier, pour les différents sujets pour lesquels nous sommes venus, avant de conduire dans des temps, temps avec des sujets précis.

Maintenant c'est une prière libre. Nous prions. Si tu veux circuler dans la salle, circule dans la salle. Si tu veux t'agénuer, agénoue-toi. Reste assis, reste assis. Mais parle, parle, commande, déclare des choses, ordonne des choses. Et tu le verras arriver. Tu le verras arriver. Le Seigneur Jésus a dit à des pécheurs qui vous soient fait selon votre foi. C'est ce qu'il disait.

Qui te soit fait selon ta foi, selon ce que tu crois, que tu es capable de faire dans ta vie, dans ta maison, Dieu le fera tôt ou tard, Dieu le fera tôt ou tard, Dieu le fera tôt ou tard. Telle est la position d'autorité que nous avons reçue en Christ. Alors, bien aimés du Seigneur, nous allons déclarer cinq fois Jésus est Seigneur et prier ensemble. Une, de trois, bien aimé, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur.

Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Oh, alléluia! santé. Si tu pries en langue, pries en langue. Sont-toi libre de prier, de prier. Ravo santé. Méredosita namana Seigneur, tu nous as dit ce soir, c'est la position d'autorité. C'est la reba santé

la position d'autorité, la position d'autorité en Christ, au-dessus de l'ennemi de nos âmes, oh Dieu, dans cette position d'autorité, Seigneur, je prends, je prends, je prends le pouvoir que tu nous as donné en Christ afin de refuser, de refuser les situations diabolico-sataniques imposées dans la vie de ton peuple. Je le refuse au nom de Jésus. je le refuse

Pour mandereboussa, sate, bradosete » Raba

« Mare dosita, mette corodosita, rababa, rebosatene maika, et te na manasete, au nom puissant de Jésus. Rabo santa coro dosite, mirado rababa, rasata dosa, et te dosita, Père nous prions pour les familles. »

Nous prions pour les familles de l'Église. « Mande rebosate, récoltes soto koria, manta rababa, raseke toro dosita, manta korodosita dosita namaika, rababa i dosete, minta korodosita dosita manashina.

Manderebosate rabosita manashika rabababa rasiketoro dosita mante korodosita je brise la puissance de l'enfer au nom de Jésus je brise la puissance de l'enfer au nom de Jésus rabasete koria sur rababa rasitanamosa je brise cela au nom puissant de Jésus je brise

au nom puissant de Jésus, rabosata kodonosita, de paroles de régé, de paroles de dénigrement, des paroles de rabais, des paroles de rabais, de, parole de, de dénigrement, de dénigrement d'encontre nos familles. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je brise leurs effets au nom puissant de Jésus. Rabosata, irabosata, rakoderadosa.

Me re no na sete Raba Rabo sete ne ma ika Ite ko ra Je le prise au nom de Jésus Rabo santa coria Je le prise au nom de Jésus Rekoto soto coria Re ma ba ne manashina Rababa ba Re ne maika

Yann de Rebo Santé, je le brise au nom de Jésus. Rebo Sata Koria, Indarobo Santa tous les projets, les attaques de l'ennemi contre nos maisons, contre nos maisons, contre nos enfants, contre nos enfants, contre l'harmonie dans nos maisons, au oh nom puissant de Jésus, contre la santé de nos enfants, au oh nom puissant de Jésus, Ravo Santa, Rebo Sete Rebababa, Rebo Santa Kéria,

c'est

Pianerebosete, rababa, le projet de destruction contre nos vies. Nous annulons ces actes et décrets de destruction contre nos vies, nos maisons, nos familles, élevées dans les sociétés secrètes. Nous les, nous, les nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Quel que soit le niveau de complot, quel que soit le niveau de complot,

pétrer contre nous, nos maisons et nos familles. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous appelons la confusion

dans le corps de l'ennemi, nous appelons la confusion. Rebosata, requeto sitanamaika, rabababa, rabamaika, les seketendor adositam, rebosata korodosita. Merci pour l'anxios, rebositanamaika, merci pour l'anxios qui opère maintenant, rebosata koria, merci pour l'anxios qui opère maintenant, merci pour l'anxios qui opère maintenant, merci pour l'anxios qui

maintenant? Merci pour l'onction Qui opère maintenant? Merci pour l'onction, Qui opère maintenant? Merci pour l'onction, Qui opère maintenant? Merci pour l'action. Rekoto Santa, Matador dosita, Rebababa, Rebo Santa, Etecoria, Rababa, Receketor dosa, Mete Coro

Yannor sete, rababa koronosita, rebossata korodosita, nous refusons les maladies dans nos maisons, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Rekotosoto, Rebababa, Rebosata Kerio, Rebosete Nebaika, Ribaba Baba, Reseketonadosa, Itekoriosata, nous le refusons, nous le refusons, au nom de Jésus, nous le refusons, au nom de Jésus, toutes parole de malédiction

dans nos familles, contre nos familles et nos maisons. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous nom de Jésus. Et nous brandissons la promesse d'Ephésia. Nous sommes bénis en Christ, dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Rabosata, Mekerodosita, no Rebababa, Ré re Seketera, Rebababa, Reba, reba Meredosita Nabaika.

« Rapa-papa, Rapa-papa, corio do O nom puissant de Jésus, Rekoto soto koria rima Mama ma re setene Dosita, ika mata nom puissant de Jésus. »

Au nom puissant de Jésus, je renverse les décrets pris dans les sociétés secrètes, les décrets de destruction, les décrets de destruction, de manque, de pauvreté, de blocage, de grâce, de blocage, de vie. Je les brise au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus.

Glo sita na maika re pa pa pa re seket na nosa me re dosita au nom puissant de jésus au nom puissant de jésus ra pa pa re ko yando sa mi re dosita na maika re ka yando sa re pa pa pa re maika ro ko yando sete au nom puissant de jésus ro ko te quel que soit l'endroit

où l'ennemi se cacher dans nos maisons, dans nos familles, pour nuire dans les ténèbres. Nous brisons cela au nom de Jésus. Rabababa, resécué tes Rabababa, dans les cœurs, nous le, chassons, dans les cœurs époux, nous le chassons au nom de Jésus. Dans les cœurs des époux, nous le chassons au nom de Jésus. Dans les cœurs des épouses, nous le chassons au nom de Jésus. Dans les cœurs des enfants, nous le chassons au nom de Jésus. Esprit de petitesse, nous te chassons dans les lieux

au nom puissant de Jésus, esprit de ténèbres, dehors, tu es chassé dans le lieu aride au nom de Jésus, esprit de découragement, Nous te chassons dans le lieu aride au nom de Jésus, réco ton Satan, raba baba baika, raba baba baika, réco ton dosete, mira dosita na baika, raba baba baika, réco yondo sete, mira dosita na baba baika, réke

au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rabosata, Inebosita, Récotosotokoria, ribababosata, Manderebosita, Rababaika, Etekoro au nom puissant de Jésus, Rebosete Koria, Manderebosata, Récotosotokoria, Miro dosita Namaika, Yandorovosete. Bien aimés nous allons continuer à prier.

Nous allons continuer à prier, nous allons prier, bien aimé du Seigneur, contre l'intimidation, contre l'esprit d'intimidation, de nous intimider, de nous intimider. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais nous avons reçu un esprit d'amour, de force et de sagesse.

L'intimidation, c'est l'arme que Satan utilise le plus souvent pour nous faire déchoir de notre position en Christ. L'intimidation vient pour nous inspirer la crainte, nous faire perdre notre assurance, nous remplir de gêne et de timidité.

Nous menacer, nous mettre sous pression. Satan aime utiliser cela. Si tu ne m'obéis pas, si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, il passe par les hommes. Tu n'auras pas ça, je ne ferai pas ça. Même il peut passer par l'homme, femme ou homme, pour menacer le divorce. Si tu ne arrêtes pas ton ministère, je veux me séparer de toi.

Si tu arrêtes la vie de l'église, je veux me séparer de toi. C'est l'intimidation. Lorsque tu n'étais pas actif, engagé dans l'église, il ne t'encourageait nullement à prier. Il ne t'encourageait nullement à lire la Bible, à méditer la Bible.

Mais quand tu t'es mise engagé et mis pour servir, adorer le Seigneur, être dans la maison du Seigneur, c'est là que le conjoint ou la conjointe s'élève. Arrête ça, tu en fais de trop. Si tu fais ceci, je veux me séparer de toi. C'est l'esprit d'intimidation. Et l'esprit d'intimidation, lorsqu'elle elle remplit, il elle remplit le cœur. Ça amène la confusion, ça amène le découragement. La confusion, le découragement. Tu es découragé du ministère de l'Église

tu peux chasser le découragement mais ça ce n'est que le fruit la racine c'est parce que tu as reçu un venin d'intimidation un venin d'intimidation il a toujours agi de la sorte

Intimider les gens avec les circonstances Alors bien aimé Nous allons refuser cela Si tu es dans le cas Nous allons refuser cela L'intimidation contre ton autorité Qu'est-ce que tu crois Tu crois qu'il n'y a que toi qui prie Tu crois qu'il n'y a que toi qui connais la Bible Tu crois qu'il n'y a que toi qui invoque le Seigneur Oh bien aimé le Seigneur Ne t'arrête pas Prie, refuse cette intimidation Venant de qui que ce soit Refuse cette intimidation Et lève-toi, lève-toi comme un.

Lève-toi comme une, une guerrière et déclare que tu serviras le Seigneur. Déclare que toi et ta maison vous servirez le Seigneur, que tu seras au front, que le Seigneur est avec toi. Et lorsque tu prends position ferme pour Dieu, Dieu combattra tes combats.

Il combattra ce combat et il amènera la confusion dans le cœur de l'ennemi. Bien-aimé, trois fois Jésus est Seigneur, et nous prions pour refuser l'intimidation. Une toi, bien-aimé, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Père éternel, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité contre l'esprit d'intimidation. Qui que ce soit qui est sous l'emprise de cet esprit d'intimidation, je commence.

À cet esprit de lâcher les vies, de lâcher les cœurs, au nom de Jésus, Rabba Santa Coria, Riba Bababa, Brecondosete,

je le brise au nom de Jésus »« Et qui que ce soit qui est utilisé par Satan »« Pour nous amener dans la crainte, dans la peur, par des menaces, par des menaces »« Nous brisons cela au nom de Jésus »« Nous brisons cela au nom de Jésus »« Esprit d'intimidation, libère les cœurs, libère les vies »« Libère les cœurs, libère les vies »« Libère les pensées, libère les âmes »« Libère les cœurs, libère les vies »« Libère les pensées »

Libère les vies, Libère l'as, l'as, l'as

de Jésus, reco soto, miro dosita, ra pa pa pa, branaiko, mere dosita, au nom de Jésus, Ricanda Santa Coria, koria, ri pa pa baika, mere dosita, meke to dosita na e sita, dosita,

Babaika, Rébaba, Rébosata, Ekerodosita Namaïka, Irababa, Rébaba, Rébosata Coria, loin de l'église, loin de l'église, esprit d'intimidation, loin de l'église, au nom puissant de Jésus, loin du peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus, loin de l'église, loin de l'église, loin des maisons, loin des familles, au nom puissant de Jésus, Rababa, Rébosata Coria.

Maria dosa, ete korono baikarya, mira dosa no tereba, reba ba baikar, inka koriono sita, reko dosoto koria, inde rebaikar.

Mare dosita, Sita, mère na Maracoria, Rekando Satakoria, ire mai no gacer, mère Corodocita, iketoria do Satenebaikha, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rekonto soto, un peuple libre, des cœurs libres, libre, libre de toute menace, libre de toute oppression, libre, libre, libre, au nom puissant de Jésus, Rekonto soto, Miracoria, Rekato ya do sa, iketorodoci

Mira bai ka, ra bai ka, ri riba pa pa pa, tu dois lâcher la sâche, au nom puissant de Jésus, ri ka no sata, lâche la sâche, lâche la sâche, au nom puissant de Jésus, rekoion do sata, ri pa pa pa pa, rekoion riba sata, ita corodo sita, ri pa pa pa

Matakoro dosira, dosate, lâche cette personne que tu instrumentalises, lâche, lâche, lâche, au nom de Jésus, Rekodo Sata, Irabaïkoro dosita, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rakoyo sate. Mandero Baïka, Riba papa, Rekodo Sata, Iriado Sate de Maïka, Riba Matakoro dosita, Erekoro daïrosate.

Matakoro dosita, reba ba baika, mare dosita, Rekoyam dosa, mira dosita na maika, reba baba

Manda rebosete, irabaikorodosita, nous refusons ces menaces au nom de Jésus, nous refusons ces menaces au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons ces menaces au nom de Jésus, nous refusons ces menaces au nom puissant de Jésus. Rababaika, rekonosete, marenoika, rebababa, rebosete, irabaika, maredosha, irabaikorodosita. Oh, alléluia.

Ma reko dosita, no ma reko yodasa, ike dosita no na maika, reba ba baika, reko no au bai no nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, lâche les enfants, lâche lâche lâche, reko dosata, mi dosita no na maika, reba ba ba baika, reko dosete, i mata no mi no na maika.

Reba baika, rebo Rebasata mata Eraba rebo rika ya nasa, matekaria, iryada, reba ya, Matakario ribaba, rekada, rada, Rebaba ba, reba baika, erekaria na, irama nasa, ereba erebaika

Rabaika, Raba baba, Raba baba babaïka, Raba baba baba baba baba baba baba baba

Rebaika, reba ba ba ba ba au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus,

nous brisons la paralysie, la paralysie d'action, l'inactivité, l'inertie amenée par cet esprit d'intimidation dans la vie des uns et des autres. Nous brisons cet esprit d'inertie, cet état d'inertie, d'inaction, de reverie, d'assoupissement, de paresse. Nous brisons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebosata, Matakoria, Ribababa, riba

Rébosata, Matacoria, matakoria riba baba baba rebosa ta merebositah rebababa reba rebasa yeka ya na rebo sete Mirabababa, baba baba rekeando sate Matacoria, itakoro dosia rebababa ya na rebosa rekeando sete ya na riodo sata o de Jésus, o

les soto autocoria, les papas papas, les bons atas, mais les dos citanamaika, les condos autocoria, les au nom de Jésus.

Au nom de Jésus, Rebo Santa Kéria, au nom puissant de Jésus, Reba Baba Baika, un peuple libre, libre de te servir, libre de t'adorer, libre de te servir, libre de t'adorer, libre de régner, libre de régner, libre de régner, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rabo Santa, Rekendo Santé, -no sita, Rabapaba, Rekayando Santé, -no sita,

re ba ba ba baika re ko do sota koria re ba ba ba baika mere do sita na maika ba ba baika re mo koria re ba ba ba baika re mo keria inda re baika ra ba ba ba ba re mo keria mere do sita na ma ya do sanda mere do sita baika mere do sita na ma na sete

Bien aimé, nous allons continuer à prier Lorsque le Seigneur est venu parler à Gédéon Dans juste chapitre 6 La parole que le Seigneur a dite à Gédéon portez l'onction portez la force qu'il faut Pour mener le combat, pour mener la bataille Peut-être que tu es face à des défis que nous ignorons Que nous ne connaissons pas de tout genre, qu'importe Mais ce soir

Puisque l'intimidation est brisée, puisque dans ton cœur il y a un élan de force, nous allons réclamer que cette onction t'accompagne, que cette onction ne diminue pas, au contraire qu'elle augmente, qu'elle augmente, qu'elle augmente, et qu'elle te fasse voir comme de petits tous les problèmes, tous les défis de la vie. Tous les problèmes, tous les défis de la vie.

Lorsque les Israélites sont allés en espionnage, il y avait Raleb et Josué. Les autres sont venus avec un mauvais rapport en disant « Les Amalésides, nous le voyons, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux ». Mais Raleb et Josué ont demandé « Donne-nous une portion de terre et nous irons les conquérir ».

Même si c'était des fils d'Anakim, des hommes qui étaient à la fois mi-dieu, mi-homme, qui étaient issus de l'union des anges avec les filles des hommes, des hommes qui pouvaient mesurer 57 mètres de hauteur.

Lorsque Josué et Haleb les ont vus, ils n'ont pas paniqué Parce qu'ils savaient que le Dieu puissant était avec eux Le Dieu puissant était avec eux Le Dieu de toute autorité et de toute faisabilité était avec eux Et ils ont tenu fermement en disant Donne-nous la terre, Yahweh, des fils d'Anal et nous allons conquérir Quel que soit le niveau du défi de la vie Qui nous dépasse, qui nous dépasse Nous avons un Dieu puissant

nous avons un Dieu puissant qui nous a placés dans les hauteurs, dans le lieu céleste en Christ et qui nous a donné l'onction pour triompher. Que la parole de Dieu qui se libère te donne l'onction pour triompher, te donne l'onction pour triompher

te donne l'anxion pour triompher, te donne pour triompher, pour braver, pour percer, pour détruire, comme il a fait de Jérémie, un traîneau aigu, un traîneau aigu pour terrasser, pour abattre, et ce n'est qu'une question de temps.

Garde cette attitude de foi, déclare cette attitude de foi et recevons cette onction, recevons cette puissance, recevons cette onction, recevons cette puissance, la puissance du courage, la puissance de la foi, de l'espérance pour déclarer les choses sur nos vies, sur nos maisons, sur nos églises, sur le peuple de Dieu, sur nos personnes. Prions encore, bien aimé du Seigneur.

Seigneur merci pour cette onction de guerrier. Cette donc de cette guerrier. Même si les nouvelles ne sont pas bonnes. Même si nous vivons dans un temps où la foi est menacée. Marenocita, comme au temps de Gédéon, tu es venu avec une parole, une parole mainte. Et tu as appelé Gédéon en disant, vaillant héros, vaillant héros, va avec la

force que tu as, Marekoro dosita, Mare dosita na maikalia, Reba ba ba ba, Rabakoro dosita, na Nous appelons la force, la force dans les corps. S'il y a des corps qui sont fatigués, le mental fatigué. Nous appelons la force, Rababaika, Rebosata, Marekoro dosita, Mirabaika, Recondosata, Mer dosita na manashina, Rababa ba ba.

Rada se koria, manta koro dosita, meredosita na manashina, rabapapapa, rekodo sata, mandekorio, Rebaba, baba, reba baba, reketo sate mirabaika, ete kora dosita, rabapapapa, un horizon meilleur, rekoto soto koria, un horizon meilleur, rekoto soto, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus, que

que porte s'ouvre au nom de Jésus que les portes s'ouvrent satan papa que les portes s'ouvrent union regroupement familial au nom de Jésus que les portes s'ouvrent union regroupement familial au nom de Jésus que les portes s'ouvrent union regroupement familial au nom de Jésus au nom de Jésus réconte satan matakoria papa rébois ça

Corona

Nanera Maika, Rekando que les portes s'ouvrent. Le regroupement familial, le regroupement familial, nous appelons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Rekato Sata, et Tekorio Sita, que tous ceux qui se levaient contre ce regroupement, nous brisons tous ceux qui se leveraient pour s'opposer à ce regroupement familial. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons cela.

Le sata, matacoria, le bamaba, le bosata, l'idacoria, l'idabaïka, le sata, le sita, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Raba Santa kélio.

Nous voulons des victoires, nous déclarons des victoires sur des situations compliquées, sur les situations qui étaient bloquées. Nous déclarons la victoire, nous déclarons le déblocage des choses au nom de Jésus

au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons des miracles, des miracles de restitution. au reba reba Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, bien, nous continuons à prier. Nous allons prier pour la restitution des choses perdues. Voyez-vous, il y a l'histoire de Saül qui me vient en tête.

Lorsque le père de Saül Kiss a perdu ses ânesses, Saül est allé les chercher, les ânesses perdues. Et sur le chemin, il a croisé le prophète Samuel, qui lui a dit Dieu a plus réservé pour toi, plus que les ânèses perdues de son père, c'est la royauté. Saül a reçu la royauté, et il a reçu aussi la parole pour retrouver les ânesses perdues.

Bien-aimés, nous allons appeler la restitution des choses, des choses perdues. La Bible dit, dans Joël 2, 28, « Je vous restituerai les années qu'on déverrait la Sauterelle, le Génèque, la chenille, le Asile, ma grande armée envoyée contre vous. » Nous sommes dans l'année de la restauration, de la restitution. Nous allons prier pour la restitution. Seigneur, que tout ce qui m'a été volé, j'appelle la restitution.

La restitution de ma santé, avoir une bonne santé, une bonne santé physique, une bonne santé mentale. La restitution de mes finances, la restitution de mon poste, la restitution de ma famille, famille déséquilibrée en proie à des problèmes, la restitution de mon couple, de l'harmonie dans mon couple, la restitution de mon emploi, la restitution de mon succès.

La restitution de ma foi, la restitution de mon héritage. Parce que lorsque l'ennemi vient, lorsqu'on lui ouvre une porte par le doute ou autre chose, le péché, lorsqu'il vient, il détruit. Mais nous allons réclamer la restitution. Ce que tu as perdu, tu le sais mieux que quiconque. Même si c'était par erreur, nous confessons les erreurs commises, mais nous réclamons la restitution. L'option de restitution. Seigneur, restitue.

Père, restitue. J'appelle la restitution. J'appelle la restitution de ce qui est à moi. Bien aimés prions encore ensemble quelques minutes. Prions ensemble. Père de gloire, nous appelons la restitution. La restitution de ce qui est à ton peuple, oh Dieu. Que l'ennemi a volé. Que l'ennemi a volé. Seigneur, nous appelons la restitution. La restitution, la restitution.

La restitution des choses qui étaient perdues, Seigneur de gloire, des choses qui sont perdues, comme les années du papa de Saül qui s'était perdu. Et il a rencontré Samuel, et Samuel a déclaré une parole de restitution au Dieu des années. Rabba, Sata, Manta, Reba, Rabo, Rekoto, Sate,

J'appelle la restitution des objets perdus. J'appelle la restitution des objets perdus. J'appelle la restitution.

La restitution, la restitution de la paix dans les cœurs, de la paix dans les foyers, de la paix dans les couples. J'appelle la restitution de l'amour dans les couples, de l'amour dans les foyers, ainsi que dans les familles. J'appelle la prospérité, la restitution de la prospérité dans les couples, dans les familles. J'appelle cela au nom de Jésus. La restitution du bonheur, la restitution du bien-être, la restitution

du bonheur à la place du malheur j'appelle la restitution du bonheur au nom précieux de jésus j'appelle la restitution de la joie dans les cœurs dans les familles dans les maisons au nom puissant de jésus au nom puissant de jésus rabbassata de Sita, la restitution keria la restitution des avoirs la restitution des avoirs la restitution des avoirs au nom puissant de jésus

la restitution des avoirs, la restitution des avoirs au nom puissant de Jésus. Au nom de Rekato Sate. matakoro dosita, bréka satana Satan abayé, yeda rabayka dosita. La restitution de ministère au nom puissant de Jésus. La restitution de ministère, rabo Satan koria, reba ba ba, rebo matakoria, iraba Rekato sate. ma

Rebaika, et le coran au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebsata Keria, Reba ba ba ba, Rebsata, Iraba, Reba ba ba, Rebsata, Iraba. Recontes Satan, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rebaika, Irabaika, il y a dans la restitution, la restitution.

La restitution, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au

Mere baika reba bosata sete inabaika reba rebosata koria mare dosita nanashina mere baika re koto swata inamanda sete la restitution la restitution au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus rebosata mira bosata riababa

Marébo Sete Coria, orébo Sate Jamaica, et le Sata, mate

Meredosita, Meredosita na Maika, Raba baba, Rebosata Koria, Rebosata na Maika, Raba baba, Rebosata Keria, Meredosita na Maika, Rebosata Koria, Rebaba, baba, Au nom puissant de Jésus, Rebosata Koria, Rimamosata, Reboseterebai ka, Raba baba, Recordosete, Meredosita na Nashina.

Au nom de Jésus, les les papa papa les les jougs, les joues, les les les joues, les papa les jougs, Reba les joues, les papa les les joues, les papa les joues, Reba les les les les les

le papa, le papa, le na les papa, le papa, le papa, le papa, le papa, le papa, le papa, les papa, le papa, le papa, le les juges le papa, le papa, le papa, les papa, les papa, De papa,

Rebo sata itakora baika reba mirabaika, inaba, ba rebo sata reko sata reba ba ba itakoria reba ba ba ba sata reko sata era sata sata eriana ida rebosata

Matakoro d'Ocita, Rebosata, Père, j'appelle le feu du Saint-Esprit.

Dans ta maison, j'appelle le feu du Saint-Esprit. Dans ta maison, Seigneur, le feu de l'Esprit. Rabababa, papa, ça. Des hommes de feu, des femmes de feu, des serviteurs de feu, des servantes de feu. Rabba, papa, récordons ça. rimamama, rébos ça. Le feu que l'ennemi a voulu éteindre. L'ennemi veut éteindre le feu de cette église. Le feu ne s'éteindra pas. Au nom puissant de Jésus, le feu ne s'éteindra pas

pas au nom puissant de Jésus, le feu ne s'éteindra pas, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, car ce feu le dérange, car ce feu dérange ce projet, dérange ses actions, dérange ses actions dans la ville, dans la patrie, dans le pays, dans le baba flamand, dans le baba wallon, à Bruxelles, ce feu dérange ce projet, le feu ne s'éteindra pas, au nom puissant de Jésus, Rababa, Rebosata, Rebaba, Récotos.

Que tout le monde soit embrasé, que nos maisons soient embrasées, que nos ministères soient embrasés, que l'Église soit embrasée, que nos familles soient embrasées, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu de l'Esprit. papa, rébosata, le feu de l'Esprit.

La bon un peuple qui prie. Le Santa, liraba, la papa, Rebosata, liraba, Les papa, liraba, liraba, liraba, liraba, liraba, les Papas liraba,

Rebapobo, Rebosata Kéria, libère le feu dans la ville, comme les renards de Samson, Samson a brûlé le cœur de renards, et ils sont allés enflammer les territoires sérémiers, que le feu enflamme les œuvres de l'ennemi dans la ville, Rabapaba, Rebosata, Merakoria, qui retiennent les âmes captives, que le feu de l'Esprit embrase les œuvres de ténèbres dans la ville, les œuvres de ténèbres dans les

The family of the people rekota, baba,

mare dosita papa papa mandereba papa papa papa papa mandereba papa mereba papa papa papa

Feu, le feu, lui le passa, mate colonosita, mâle dosita, male dosita les do do maïka, j'entends les cris de l'armée du Seigneur, j'entends les cris, de l'armée du Seigneur, Seigneur. crée de victoire, crée de triomphe, oui l'âme du Seigneur.

Oui l'armée du Seigneur, oui l'armée du Seigneur va de l'avant, j'entends les cris, j'entends les cris de l'armée du Seigneur, oh, oh j'entends les cris de l'armée du Seigneur, qu'est de louange, qu'est le triomphe, oui l'armée du Seigneur.

Oui, l'armée du Seigneur, oui, l'armée du Seigneur va de l'avant. J'entends les cris, j'entends les cris, oh, de oh, l'armée du Seigneur, oh, oh, j'entends les cris, de l'armée du Seigneur, et de loi.

Par le sang de Jésus, mon sauveur, nous sommes forts, forts oui plus que vainqueur. par le sang de Jésus, mon sauveur, par le sang, par le sang de Jésus, mon sauveur, par le sang, par le sang de Jésus.

Bien-aimés, nous disons merci à notre Seigneur pour l'exhaustion de toutes nos prières par la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Disons merci au Seigneur. Père, nous te disons, oh hallelujah. Père, je te dis merci. Merci pour l'exhaustion de toutes les prières qui sont montées en ces lieux, Père. Merci pour l'esprit de la foi.

Merci pour l'autorité restaurée en Christ. Merci parce que l'intimidation est brisée. L'intérêt pas Seigneur, merci pour l'esprit de force. Pour l'action de force, oh Dieu. Merci pour l'exhaustion. Merci pour l'exhaustion. Merci pour les miracles opérés. Merci pour les miracles opérés. Merci pour les miracles opérés. Merci pour les miracles opérés.

Merci pour les libérations accomplies. Merci pour les portes ouvertes au Dieu. Merci pour le regroupement Seigneur de gloire. Merci Père éternel. Merci pour l'union, la restitution de toutes choses perdues. Merci pour l'harmonie dans les maisons, dans les couples, dans les familles. Merci pour la, la réconciliation des uns et des autres. Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu de la réconciliation.

De tout ce qui passe par le moment de séparation au sein de couples, de tensions, tu es le Dieu de la réconciliation. Merci pour la réconciliation, Père. Merci pour la réconciliation. Merci pour un peuple mature, un peuple mûr, une Église mature et une Église mûre qui marche dans la victoire, qui reste en son position, dans sa position d'autorité en Christ

qui cherche avant tout le cœur du Père. Demeurez dans le cœur du Père. Demeurez dans l'amour du Père. Demeurez à éteindre. Oh Seigneur, merci. Merci de libérer pour les grâces nouvelles que tu as libérées, Seigneur. Merci pour les choses que tu as restituées. Merci pour la couverture de l'onction, Seigneur. Merci pour le feu de la prière. rébabo santé. Maledo,

Seigneur, merci, merci pour le fin de l'évangile dans la ville. Merci pour le salut de plusieurs. Merci pour des milliers et des milliers d'âmes, Oh Dieu. Merci, Papa. Merci pour le nom de Jésus qui est élevé. Merci pour la croix de Golgotha. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus.

Et la restauration totale de Maman Chissé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les ministères de ton église. Merci pour les ouvriers de ta maison, de ta moisson, Dieu. Merci pour ce peuple fidèle et nombreux. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'amour, pour la cohésion, pour la force que tu nous donnes. Pour le courage, pour la détermination et la foi.

Jusqu'au bout Jusqu'au bout Seigneur Jusqu'au bout Seigneur Sans négliger, sans se fatiguer Jusqu'au bout Jusqu'au ciel, oh Dieu Aide-nous à donner Tout ce que tu as mis en nous à donner Seigneur de gloire Sans restriction Tout ce que tu as mis en nous Seigneur Nous sommes disposés Nous sommes disponibles Nous sommes tes canaux Nous voici Père Transforme nos cœurs

à l'image de Christ, transformez nos vies en l'image de Christ. Que nous soyons les véhicules réels de son amour, de sa personne, de son caractère. Dans ces temps-ci, dans ces temps-ci, dans ces temps-ci, merci pour les cœurs que tu fortifies. Merci pour les cœurs qui sont maintenant dans tes mains. Je vois tes mains qui saisissent les cœurs et les garder dans la paix, dans la foi, dans la joie, dans la restauration.

Même si tout autour des difficultés, mais le corps soit gardé en Christ de Jésus. C'est l'œuvre de la rédemption. C'est l'œuvre de la rédemption. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour les miracles des finances. Merci pour les miracles des finances. Ton peuple, je refuse, Seigneur, la précarité au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté, Seigneur.

Je refuse ça, je refuse. Tu ne m'as jamais appris la pauvreté, Seigneur, Charles. Même si les conditions de ma vie n'étaient toujours pas roses, mais tu m'as montré de ma conversion que tu as un Dieu qui vit dans l'abondance, dans le luxe. Dans le ciel, la Bible nous dit que les rues sont pavées d'or, que les portes sont des portes de père. De, de

que les fondations de la ville ce sont des pierres précieuses. Père, tu vis dans l'abondance qu'on ne peut pas décrire. Comment un père qui vivrait dans l'abondance accepterait que ses enfants soient dans la misère impossible C'est pour ça que le Christ a dit lorsque vous priez, demandez que le règne de Dieu vienne sur la terre et que sa volonté s'accomplisse. Je veux que nous puissions vivre le ciel sur la terre. Seigneur, nous voici. Fais de nous

ce que tu veux, Les témoins de ta grâce, le témoin de ta bénédiction. Et lorsque tu nous élèveras ensemble encore et encore, que nos cœurs demeurent dans l'humilité devant toi et devant les hommes. Tout ce que tu donneras ne sommes que des robinets. C'est pour ton royaume, pour ton œuvre. Nous venons à toi tel que nous sommes au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen.

Amen, Amen, Alléluia. Nous allons faire la prière de notre Père pour clôturer notre temps d'intercession. Il est 20h33. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde ce soir. Que l'Éternel fasse lever sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse briller son regard sur toi et qui t'accorde la paix.

Allons dans la paix du Seigneur et prospérons à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, merci à vous pour votre assiduité, votre présence. Nous nous retrouvons demain à partir de 19h sur Zoom pour nos cours d'affermissement Comment vivre victorieusement en Christ. Le lien vous sera mis sur notre page Facebook. Vous verrez le lien apparaître.

Cette nuit, vous pourrez vous connecter et vous pourrez nous joindre. Si vous avez besoin également de, du syllabus, n'hésitez pas à nous le demander. Merci. Bonne nuit à tout le monde. Dag.